Ceci est la rediffusion d'un live Twitch, pour plus de lives, je vous conseille de venir me rejoindre sur twitch.tv slash ins underscore vidéo. Le lien est dans la description. Ah euh, merde, <rire> je fait une bêtise. Voilà. Euh, J'aurais peut-être dû l'annoncer sur Twitter aussi avant, mais bon c'est pas grave. ça so... Oh, ça m'a l'air tout bon tout ça. Et bien le bonsoir euh, Archibald. Alors attends par contre. Euh, ça cette espèce de retour que j'ai dans les oreilles là ça va pour le faire. Voilà ça va être mieux comme ça. Hop. On va te poser là, à toi. Mes gants, vite mes gants. N'empêche, euh, Archibald, t'as pas tardé à débarquer sur le live. T'étais au taquet. Alors c'est très très très calme et les stats sont pas très bonnes. Donc euh, c'est moi l'image est moyennement droite. Pour recadrer un peu bon pour l'instant archibald je t'annonce que tu as le droit à un live privé donc profite en si tu as des questions le ciel est super clair, par contre il fait super froid je suis parti de trompe il faisait plus 5 je suis arrivé, alors le spot que je voulais j'ai pas pu y accéder, j'ai trouvé un autre spot qui était super, mais qui n'avait pas de réseau et, et puis là euh... là c'est bon, en revenant un petit kilomètre ou deux j'ai réussi à choper du réseau, donc le spot est pas trop mal mais par contre, eh ben, il fait putain de froid il fait moins 5, bordel de merde j'ai perdu 10 degrés depuis Tromseux. Tu m'avais caché que tu avais Twitch. Ah oui, non mais t'inquiète pas. Euh, j'ai démarré Twitch que très récemment. Euh, si tu regardes mon historique de live, je crois que le premier live date de la semaine dernière. Euh, J'avais vaguement évoqué dans un live horror précédent que j'envisageais euh, Twitch pour faire mes développements de photos d'Aurore. Ce que j'ai déjà fait deux fois. Et puis en fait, euh, le fait qu'il y a assez peu de décalage euh, euh, entre le live, euh, enfin le moment où je parle et les retours que je peux avoir sur le, euh, sur le chat, c'est mine de rien super appréciable. Donc voilà. Je... Je me suis dit que j'allais tenter, voir euh, si les live aurore, ça passe sur Twitch aussi, si, bah, si les viewers euh, viennent au rendez-vous ou pas. Ah putain, j'ai oublié de l'envoyer sur le café aussi. Je l'envoie sur le café des sciences que je suis en live. Euh, donc je t'abandonne deux petites minutes. Euh... Café des sciences. Ah, putain, c'est où le live des cafetiers Voilà, c'est ça. L'écran LCD de l'ordinateur lag. <rire> ok, c'est bon. Donc, je l'ai annoncé. Ah, je vais aussi l'annoncer sur YouTube. Tiens, tant que je suis quand même... D'ailleurs, tiens, euh... Euh, merde, c'est où le Streamlab Il est là. Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans la description de mes vidéos YouTube, Archibald Que je suis en live <rire> Mais comme tu dis, personne ne les regarde, les descriptions, ça sert à rien. <rire> Ah, tu veux dire que je mette le compte, euh, euh, le compte Twitch peut-être. Ah putain, ça pince là, il fait froid, je t'ai pas préparé à ce qu'il fasse aussi froid. Ah, salut Cosmos! Euh, pourquoi je fais pas le live sur euh, YouTube? Euh, en fait, là, c'est je teste, hein, tout bêtement. Euh, je teste voir si euh, comment ça se passe sur Twitch pour les live Aurora, s'il y a du monde qui vient, si c'est calme, si on peut pas papoter tranquille. Enfin, papoter tranquille, j'ai pas trop de doutes. Euh, en fait, la raison principale qui me fait préférer Twitch. C'est que euh, maintenant que Streamlab est configuré pour Twitch, euh, c'est plus simple puisque j'ai les alertes, abonnements, etc. Qui, euh, qui sont configurés pour Twitch. Et surtout, le décalage entre le chat et. Enfin, euh, et, euh, le, le, le temps de délai qu'il y a entre la vidéo et, et vos réactions sur le chat est très, très, très nettement plus faible que sur YouTube. Donc. Euh il yeah, n'y a, a, a absolument pas photo là-dessus, c'est bien plus confortable. Bon, l'inconvénient, c'est que comme il n'y a pas la description, je ne peux pas mettre les détails du matos utilisé, les réglages de l'appareil photo, etc. Là, en l'occurrence, j'ai été obligé de pousser les ISO un petit peu hautes. Euh, je suis à 40 000 ISO parce que les aurores sont super faibles. C'était censé péter de ouf, mais... Euh en fait, je pense que la... Enfin, c'est pas je pense, hein, c'est sûr, j'ai regardé, le... euh, regardé les prévisions et les stats. Le problème, c'est que là, le, le champ magnétique n'est pas... Est pas orienté du bon côté. Donc du coup, ça ne pète pas super. Et c'est pour ça que sur la partie gauche de l'écran, vous avez cette espèce de, de... petit halo rougeâtre. C'est le, le capteur de l'appareil photo qui.. Euh, qui euh, c'est le point chaud du capteur de l'appareil photo. Ouh, il y a une corona qui est en train de se. de se préparer. Attendez, je vous recadre ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer d'augmenter un peu la vitesse là quand même, parce que un quart de seconde c'est un peu lent. Faut que je redescende un quart. Alors par contre, il y a un truc que je crains, c'est que le spot que je voulais à la base était euh, orienté plein ouest avec un dégagement nord-sud. Euh, donc ça m'aurait permis de cadrer de manière euh, assez sympa. Euh, quel, globalement, quelle que, soit la, quelle que soit la direction que prenait l'aurore, euh, là, je suis orienté quasiment nord donc euh, c'est pas l'idéal si les aurores partent au sud ce que j'ai l'impression qu'elles sont en train de faire euh, euh, attendez, faut que je vois si je peux pas recadrer et bonjour euh, Chouam c'est vrai que j'avais vu ton message et j'ai oublié de te dire bonjour désolé euh, voyons voir si je peux Donc là, je suis juste à côté d'une petite, euh, petite maison de bateau. Enfin, euh, je pas, comment, comment on traduit ça Une cabane à bateau. Bref, euh, ce que vous voyez, c'est le toit d'une cabane à bateau. Euh, ça va être tout vert, ouais. <rire> ouais, le, le désavantage d'être trop en latitude... Euh, bon, ça arrive... Pas super souvent non plus à trompe-ceux, hein, faut être honnête, mais, euh... mais ça arrive. C'est quel endroit euh... Alors c'est une très bonne question, j'ai oublié le nom de l'endroit. Je suis sur le bord d'un lac, je suis à l'intérieur des terres, et si mes souvenirs sont bons, ça s'appelle euh, Takvatnet. Je vais essayer de regarder sur la carte. Euh... Du coup, bon, vous m'entendez tapoter sur l'ordi, je suis désolé. Euh, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Donc, je suis entre euh, Norshosbotten et Molselve. Et c'est ça, le lac s'appelle Takvatnet. Bon, ça vous fait une belle jambe, hein, ceci dit. C'est à, euh, à une heure et demie euh, de route au sud de trompe et c'est euh, euh, un peu à l'est de Bar-du-Fosse. Très légèrement nord-est de Bar-du-Fosse. Euh, ouais, je, je suis perdu. <rire> non, mais comme je... En fait, j'ai regardé la carte météo, voir où est-ce qu'il y avait un trou dans les nuages, euh, et qui était à distance à peu près acceptable. Et, euh, et après, bah, après donc, une fois que j'avais repéré ce coin-là, j'ai regardé où est-ce qu'il y avait... Euh, euh, alors, bienvenue... C'est quoi ton exenquination Oh, puis j'ai raté Afronéa aussi. Alors, désolé, j'ai probablement écorché Exanguination. Ex ex ex ex je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, je suis désolé. Euh, ouais, et du coup, ouais, je disais, je suis effectivement euh, Je suis perdu. <rire> J'ai juste, euh, voilà, juste regardé sur la carte un endroit qui n'était euh, pas, trop, pas trop peuplé, pour pas avoir trop de, de pollution lumineuse. Euh, je cherchais un lac pour pouvoir avoir les réflexions sur le lac, mais bah, voilà. Là, ça y est, les aurores elles sont parties au sud, les coquines. Et, euh, et puis, et puis qu'ils soient accessibles avec une possibilité de me garer, et j'envisageais je, de passer la nuit dans la voiture. Mais là, vu les températures, je ne sais pas si je vais le faire. Parce que je suis pas tout à fait équipé. Hexane, Peu importe. ok. Hexane, ça, ça me va très bien. C'est plus court. Je me demande s'il ne faudrait pas que je bouge un petit peu la caméra. Pour que vous ayez un cadre un peu plus sympa. Cela c'est pas mal avec les arbres et la, la maison, mais... Euh... Au fait, au passage, j'espère que la mise au point est bien faite, parce que... j'étais pas tout à fait sûr de mon coup. Et ben, salut Isabelle euh... Bah, dommage si tu restes pas, mais de euh, toute façon bon, il y aura le replay Twitch et le replay, euh, j'uploaderai je je, je le replay aussi sur, euh, sur Youtube. Hein. Bah, je te remercie, je te souhaite une très bonne soirée à toi aussi. Euh, là pour l'instant les stats sont pas ouf ouf, mais bon ça, ça s'active un petit peu gentiment. Donc euh, ça serait bien que ça pète avant que je tombe à court de batterie. Parce que là mine de rien, vu les températures, les, je vais probablement tenir tout juste une heure en live. Ouais, Windows m'estime à 2 heures, mais alors ça j'y crois pas du tout du tout du tout Mais genre pas du tout <rire> eh, je te fais des, des grosses bisous aussi Isabelle Je te souhaite une très bonne soirée Voilà Bon j'ai mis en, en mode économie de batterie Max euh, J'espère que ça va pas Poser de problèmes au niveau du live. Normalement, la semaine prochaine, j'ai de quoi brancher une batterie de voiture sur le PC, et selon toute logique, euh, je pourrais faire des lives plus longs. Enfin, si je congèle pas sur place. <rire> ah merde, j'ai oublié de foutre le téléphone en silencieux. Ah oui, j'avais oublié de leur, leur passer le mot aussi que j'étais en live. Ah, du coup, vous êtes 14 à me, à me regarder maintenant. C'est ouf. Euh, bon. Je vous abandonne deux petites minutes. Je tape un, un message pour prévenir des gens que je suis en live. D'autres gens que j'ai oubliés. Ça fait froid. Oh, mais c'est en train de s'exciter de l'autre côté maintenant. Ah, il va falloir que je me lève de ma chaise. J'espère qu'on peut recadrer. Voilà. C'est quand même plus joli quand ça pète. en train de doucement se réveiller je me tâte d'ailleurs pour aller prendre une ou deux petites photos c'est pas impossible que vous me voyez à l'image d'ailleurs allez euh... oui oui oui je, je pense que le lac gèle en hiver d'ailleurs quand euh, je suis passé il y avait des endroits où c'était clairement gelé euh, pourquoi cette partie là elle n'est pas gelée d'autant qu'elle est euh, vraiment pas profonde je ne sais pas je sais pas du tout, mais euh, là, il n'y a aucun doute que ça gèle en hiver, et vu les températures qu'il fait, ça va pas tarder. <rire> bon allez, je me, mets, euh, je me mets à FK, je vais aller faire quelques, euh, quelques petites photos. Je vous laisse profiter. Ok, je suis de retour. Euh, j'ai croisé un semi-local. Que vous avez peut-être vu passer dans le champ de la caméra d'ailleurs. Mais euh, non, je ne me suis pas fait bouffer par les loups. Je n'ai pas été enlevé par le. Euh, par le Père Noël ou percuté par le Père Noël. Alors qu'est-ce que j'ai. Euh, qu'est-ce que j'ai loupé du coup Oh là là, mais j'ai loupé... Euh... Ah, j'ai loupé plein... Vous avez bien papoté pendant que j'étais pas là. Il <rire> ah, y a eu un fond noir Normalement, il n'y aurait pas dû avoir de fond noir. <rire> mais oui, j'imagine que ça fait un peu chaîne à SMR quand je suis pas là. Même quand je suis là, vu que je ne parle pas des caisses. Euh... J'espère que c'est revenu, là. Vous me dites qu'il n'y a plus rien. En tout cas, moi, sur le retour, ça a l'air bon. Oui, c'est revenu. Ok. Euh... Ok, ok. Du coup... Euh... Euh, la caméra, c'est pas l'appareil photo. Normalement, ça aurait pas dû couper quand, euh... quand je suis parti. C'est pas normal. Bah écoutez, je suis désolé si ça a coupé. Vous avez rien vu pendant 10 minutes Ah merde Est-ce que c'est. Euh, je vais tester un truc. Ah, normalement, quand je mets en AFK, c'est. Ça passe aussi. Ok, vous avez tout noir parce que moi... Ah, c'est chelou parce que moi j'ai le retour quand... Euh... C'est tout noir. Bon, bah écoutez, euh, ok. Euh, je mettrai plus le message à FK. C'est bizarre parce que sur mon retour, moi, ça, ça devient pas noir, ça reste euh, normal quoi. Ah, je suis vraiment désolé. Bah écoutez, j'ai fait le boulet. Euh, bon, j'ai pas perdu trop de, trop de viewers. <rire> Apparemment, ça vous a pas posé trop de problèmes. Euh, ouais. bon, c'est vraiment. Euh, là, pour, je suis à des temps de pause de 30 secondes sur les photos parce que je suis, euh, je suis avec le Canon 5D donc je peux pas monter autant en ISO qu'avec euh, avec le Sony. Et euh, j'ai aussi une optique qui est nettement moins lumineuse, hein, je suis à 2,8. Euh, et là, les ors sont pas super, super lumineuses, donc je suis obligé de monter à, euh, ouais, à 30 secondes à peu près. Ben non, non, ça faisait pas ça. C est, c est, je comprends pas que ça, ça vous coupe comme ça. C'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Mais bon, je vais pas, je vais pas débugger ça maintenant. Hein, euh. Euh, 30 secondes filet d'étoiles, non parce que je suis, euh, je suis à un très grand angle, je suis sur un. Je sais jamais si c'est un 12 ou un 14 mm. Donc euh, normalement, à même à 30 secondes, j'ai pas de filet d'étoiles. Euh, je suis désolé, le téléphone n'arrête pas de sonner. Allez, je, je vais le foutre sur le silencieux. Mais j'aime pas trop le toucher parce que j'ai toujours peur de débrancher l'USB et de couper le stream. Oui, oui, je, je passe pour la, sur la 4G pour le stream. C'est aussi pour ça que... Oh, d'ailleurs, euh, bonjour, Invarion, Je t'avais pas vu. Ah, mais j'ai aussi plein de... Enfin, plein, j'ai des nouveaux followers, là. Euh, bienvenue à Naël et bienvenue à Max MaxD34. Et du coup, euh, bienvenue à Invarion. <rire> euh, oui, règle des 500... Euh... Je t'avoue que j'ai pas fait le calcul, euh, bon, de toute façon là c'est pas très très grave si j'ai un petit peu de filet d'étoiles, mais normalement sur, euh, sur, euh, sur un grand angle comme ça, euh, 30 secondes ça passe, avec le 20 mm je commence à avoir des petits filets d'étoiles, mais sur, le, sur le, le 12 normalement ça passe, et du coup la 4G c'est bien pratique euh, d'être en Norvège parce qu'il y a de la 4G quasiment partout. Voilà comme je disais, un kilomètre plus bas, le long de la côte de ce lac, il euh, n'y avait plus rien. Mais euh, bon, c'est pas grave. Bon, n'empêche que ça veut pas. Ça veut pas déclencher plus que ça. J'aimerais bien que ça pète pour de vrai. Ah, je vais aller voir quels sont les. ce que dit le... ce que disent les stats. Euh... Les stats et le magnétomètre. Ah ouais, ça s'agit de pas des caisses quand même. Hein. Le magnétomètre, il est pas ouf. Ah, ça devrait pas tarder à retomber au sud, donc ça devrait pouvoir déclencher un peu. Avec un peu de chance, ça va déclencher un peu. Et salut, docteur Kawete. Encore une fois, je ne sais pas comment on prononce. Je suis une catastrophe quand il s'agit de, de prononcer des pseudos. Je suis absolument désolé. Ouais, c'est le, le Samyang. Ah, bah je crois que... Euh, le, le local est parti euh, chercher autre chose. Non, il a laissé sa caméra. Bon, je sais pas trop pourquoi il bouge sa voiture, mais... Euh... Ouais, le, donc Louis, le, le 12 mm, alors je sais jamais si c'est 12 ou 14, je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir si c'est 12 ou 14. Pourtant, je l'ai acheté, ce putain d'objectif. Mais euh, c'est le Samyang et j'en suis globalement bien content parce que le rapport qualité-optique-prix est, est assez formidable. Bon, après, c'est du tout manuel. Je me sers un petit thé parce que mine de rien, s'appelle. Ouais, il y a les deux, mais il n'y en a qu'un seul des deux qui est compatible plein format et je sais jamais lequel c'est. Du coup vous avez la SMRT donc. <rire> Et puis comme là j'ai que ma frontale super violente, j'ose pas trop l'allumer pour pas, pas vous gâcher le spectacle. ASMR T, qu'est-ce que c'est <rire> C'est de l'ASMR avec un T. Ceci dit, je déteste l'ASMR, donc c'est pas à moi qu'il faut demander ce que c'est que l'ASMR. J'ai pas compris le concept. Là, ça me, ça m'exaspère au plus haut point. Essayer de, essayer de scroller le chat avec des gants c'est pas une bonne idée euh, avoir un live sur la conjonction Saturne-Jupiter euh, enfin, théoriquement je devrais pouvoir le faire avec mon télescope euh, à ma foi c'est peut-être une idée que je vais réfléchir Pourquoi pas Je, je dis pas, je dis pas oui, je dis pas non non plus. <rire> euh, je vais y réfléchir. Parce que normalement, ouais, j'ai pas de. Le, le problème c'est que j'ai jamais mis euh, d'appareil photo aucune de mon télescope, que j'ai pas sorti d'ailleurs le télescope depuis maintenant plus d'un an et demi, euh, parce que entre les nuages, les aurores, il euh, pèse le poids de trois ans de bord. Euh, bon. C est, c est pas, ça me fait pas rêver, et puis si je, veux, si je le fais juste du jardin, il y a la pollution lumineuse. Euh... Donc, euh, ouais. Je, je, je vais y réfléchir, je vais voir si ça peut se tenter. Ma foi, ça pourrait être pas trop mal. Bon, après, euh, je, voilà un live, un live conjonction, je vais aligner le télescope, on va papoter un peu, et puis euh, ça sera un live d'une de, de, demi-heure à tout péter, je pense, parce que je vois pas... Enfin, euh, une fois qu'on aura bien vu... Là, les astres proches, ils bougent pas si vite que ça l'un par rapport à l'autre. Hein. Euh... Alors les projets pour 2021, pour la chaîne ou perso et eh ben les projets, les projets, les projets, euh... les projets. C'est ça va dépendre du boulot. Parce que je suis actuellement sans emploi. Euh, un live de trois jours. <rire> ouais, alors ça, non. <rire> c'est non direct. Euh, ouais, du coup, je disais, euh, le, ça va dépendre du boulot, puisque comme je suis actuellement en recherche d'emploi, j'irai bah, là où on me prend. Euh, malheureusement, il y a très peu d'opportunités à trompe parce que trompe c'est pas une très très grosse ville donc c'est pas impossible que je doive bouger euh, je fais mon possible pour, que, pour, pour pas bouger hein. j'espère rester à trompeux et à minima rester en Norvège mais bon euh, ça ne dépend pas que de moi malheureusement donc j'ai pas pour l'instant je viens un petit peu au jour le jour euh, en voyant ce qui vient et les projets pour la chaîne euh, donc bah, la chaîne Twitch je sais pas encore puisque je la démarre tout juste euh, c'est vrai que ma foi j'aime bien je me tâte aussi pour faire un peu comme, comme Vicnet euh, faire le montage de mes vidéos en, en live alors là le prochain ciel du mois ça va pas le faire parce que je suis beaucoup trop à la bourre mais genre beaucoup trop à la bourre donc enfin, euh, en gros il faut qu'il sorte enfin il faut que je l'envoie au tipeur euh, au plus tard dimanche et il est même pas encore écrit donc euh, voilà voilà voilà je suis à la bourre, euh... c est, c est, c est... ça fait des jolis petits rideaux là je vois sur, euh... sur la droite de l'image mais ça ne veut pas déclencher, il hein. y a rien à faire, euh, oui donc euh, voilà, je disais pourquoi pas faire les montages quand je serai un peu moins l'arrache, éventuellement peut-être les recherches et l'écriture mais ça je sais pas à quel point c'est vraiment intéressant, je vais continuer les développements des photos d'Aurore en particulier, euh, je ne sais pas si je ferai les développements d'autres photos, parce que bon, les photos perso... Euh... Bah, certes, il y en a qui ont certainement un intérêt, mais euh, parce qu'elles sont un petit peu artistiques, ou encore que je ne me considère pas un grand photographe, mais... Euh, certaines photos de paysage, j'en suis pas mécontent, on va dire. Donc ça pourrait ça pourrait peut-être être sympa de les développer aussi en live, je ne sais pas. Euh... Donc voilà, Twitch, je sais pas, la chaîne YouTube, euh, je suis en grosse sécheresse d'écriture actuellement, je n'arrive pas à écrire. C'est juste, j'y arrive pas. Donc euh, j'ai décidé d'arrêter de me foutre la pression. Ça reviendra quand ça reviendra, je me contente de faire les ciels du mois. Et puis... Euh... Je sais pas s'il me parle ou s'il parle à quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous. Non. J'ai l'impression que vous l'entendez pas, euh, mais il y a le, le norvégien qui, qui, qui papote un peu. Je sais pas ce qu'il. Il a un accent à couper au couteau. <rire> euh, donc, ouais, voilà. C'est un peu le résumé euh, de, de, de ce qui va se passer euh, euh, pour l'avenir de la chaîne. J'en sais, sais foutre rien, mais bon, j'ai pas prévu d'arrêter dans l'immédiat. Si c'est surtout ça. Euh, surtout Twitch, que je commence tout juste. Euh, J'irai là où on me prend titre, oui, ça, ça peut faire un titre. Ouais. Euh, je me tâte aussi. <rire> j'accepterai bah oui, oui, un poste à Oslo. Euh, J'ai d'ailleurs un entretien à venir pour un poste à Oslo. Euh, donc, oui, j'accepterai un, un poste à Oslo si je suis pris à Oslo. Euh, même quitte à ne plus voir. Enfin, à Oslo, on peut voir les aurores de temps en temps. Hein, C'est pas non plus. Euh, c'est pas non plus euh, trop, trop au sud, mais c'est vrai qu'on les voit pas souvent et puis on les voit que sur l'horizon. On voit pas des trucs aussi sympas que ça. Et bienvenue, Jus 42 660. On ah, on l'entend au loin. Ouais. ouais je, je croyais qu'il était tout seul, mais apparemment il papote avec quelqu'un. Des nudes d'Aurore. <rire> non, les nudes, on, je, on fait pas. Je fais pas les nudes. Je crois qu'il est au téléphone. <rire> ouais, je. Mon Norvégien n'est pas particulièrement rouillé puisqu'il a jamais été très, très efficient. Mais euh, là, en l'occurrence, il, euh, il, a, il a un dialecte euh, sénia qui est très prononcé, et en plus, un accent... Euh, C'est pas évident, évident de le comprendre. <rire> bon, finalement, je vois que... Euh, on retrouve un peu les mêmes noms que sur YouTube, et puis j'ai à peu près le même nombre de viewers que sur YouTube. Bon, je crois que j'étais monté à une trentaine sur le, le, le dernier Live Horror, le plus gros que j'avais eu. Mais euh... ouais, ça a l'air de bien se passer sur Twitch aussi, donc je vais peut-être continuer les Live Horror sur Twitch. Et puis je les, les les replays sur YouTube. Ouais il fait son il fait son live sur sa, sa chaîne Twitch. <rire> non il avait pas l'air de bien comprendre euh, ce que je faisais là avec l'ordinateur. Euh, je lui ai dit que j'étais en live mais. Euh... Ah c'est à toi qui parle au téléphone Archibald. <rire> Ouais, le, le, coin est, euh, le coin est très très sympa. C'est pas particulièrement compliqué d'accès, hein, parce que je suis, euh, je suis à quoi Je suis à une dizaine de kilomètres de la route principale. Le seul problème, c'est que c'est quasiment deux heures de route, quoi. Mais euh, je, vais, euh, je vais quand même garder ce coin, parce que c'est vrai qu'il est plutôt joli, il est plutôt pas mal. Et... Euh... Et bienvenue le lutin du père noël ah ben c'est tout à fait à propos ça je sais pas qui tu es mais c'est tout à fait à propos le lutin du père noël même sur la poste on s'en fiche du moment que tu fais tes lives je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire archibald là dessus mais bon c'est pas très très grave Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je me tâte là. Vous voyez que c'est. Il euh, y, y a une jolie petite forme un peu brillante là sur la droite. Euh, je me tâte pour aller vous refaire des photos. Et là, en fait, il y a la moitié du ciel qui est, qui est, qui est illuminée. Hein. moins 1 en Laponie il est 22h49 tu veux dire en en Laponie finlandaise euh, je sais jamais si c'est plus sain ou moins 1 la Finlande. oui c'est plus sain la Finlande. parce que techniquement je suis aussi en Laponie mais en bon, Laponie norvégienne euh, est ce que je connais est-ce que je connais Paul Ziska Non, je ne connais pas Paul Ziska. Mon plus beau souvenir d'observation d'observation d'aurore Mais um... oh. c'est field now. Yeah, yeah, it's uh you see I have the chat here. Okay. okay. So I'm chatting with the the people. <laughs> so in, I, um... in yeah, it's in French. Okay. And uh, you yeah. take only still photos. No, no, it's it's filming. It's filming, okay. It's filming, but it's uh, every f uh, fourth second. Okay, okay. I, I can't film too fast because it's not too bright. Okay, and uh, you used thousand, forty thousand. Yeah, forty thousand. ISO. Yeah. In film. Yeah. But then you take still photos. How much do you use in situation like? Uh, for still photos in situation like that, I'm uh, with my no other no. camera, I'm uh, 1600 okay. ISO uh, and uh, 25-30 seconds. 25-30 seconds? Yeah. And, uh, and then uh, the Splendor 1.2 or uh, It's It's 2.8 on right. my other lens. Th What this one is brighter, but yeah. I need it for the What's the kind of uh, camera? It's a Canon 5D. Okay. Five days? Yeah, my three. Okay, yeah, yeah. Now no, takes takes up again. Yeah, yeah, it's brightening up again. And yeah. Over I there. Hope, I hope it's a little bit more cool. Yeah, I was hoping... Uh, it was supposed to be brighter than that, but... oh ah, well. Yeah, it's it's nice. No. Oh, wait. Yeah, sure. I have... Look, look you. Look yeah, I saw that. Je viens de voir qu'en fait, vous avez l'image qui est bloquée depuis un. Je sais, je sais pas depuis combien de temps. Euh... Est-ce que c'est bloqué sur l'appareil Non, c'est pas bloqué sur l'appareil, c'est bloqué que à l'écran. Eh, ah, eh, bienvenue le Café des Sciences Alors. Ah c'est complètement bloqué merde Bon je, je vais être obligé de vous couper l'image quelques secondes je vais réinstaller le je vais réinstaller la, la vidéo Je ne sais pas pourquoi ça a planté euh, Tac Ah ouais, non, c'est complètement planté. Ah, bordel. Il veut me vendre de la drogue. C'est bon c'est est ce que c'est tout revenu et est ce que euh, voilà normalement ça a l'air tout bon je sais pas du tout ce qui s'est passé euh, il a perdu la connexion avec le, la capture de avec la capture vidéo Et puis il avait il avait fini. Enfin Streamlab avait déconnecté le live. Bon, ça a l'air bien reparti, donc euh, c'est cool. Oh il y a une chouette corona là juste au-dessus de la tête. Attendez, je vais vous recadrer ça. Et on voit du coup. <rire> Et vous savez quoi, je vais vous abonner de... abandonner deux petites minutes pour aller faire des photos. Bon, par contre, je vais pas afficher le texte AFK. Hein Donc, euh... Euh, puis je vais laisser le micro allumé, comme ça, comme ça, vous m'entendrez. Coucou le café des sciences, mais je, ouais, j'y je, je, je, je, ai pensé. Je crois que je l'ai pas dit. T'as vu une étoile filante à l'instant Putain mince, je l'ai pas vu. <rire> une corona vite mon masque. Euh... Ouais, je vais prendre les photos et je reviens expliquer ce qu'est une corona après. A tout de suite Ok, me voilà de retour. Mais bon, vous avez dû l'entendre vu que je n'avais pas coupé le micro. Mais c'était fait exprès pour que vous ayez quelque, ah, au moins un petit quelque chose. Euh, bon du coup la corona là, elle est pas terrible. On va recadrer un peu. En masse il y a du gifre sur l'objectif manquait plus que ça euh... ah, puis j'ai pas je crois que j'ai rien pour nettoyer ça alors du coup oui j'avais dit que j'expliquerai corona en fait ce qu'on appelle une corona c'est juste quand on a les aurores juste au-dessus de la tête euh, qui peuvent faire, bon là ça faisait juste une bande, mais ça peut faire comme une couronne, d'où le, le terme corona. Mais c'est tout à fait, c'est aussi une bière, effectivement. Il n'y a pas les dessins à l'aérographe. <rire> C'est quoi les grandes actualités du monde de l'astronomie en ce moment euh, bah, C'est Arecibo qui s'est effondré, malheureusement, c'est très triste. Et euh, c'est le rapprochement euh, Jupiter et Saturne à venir. Et bonsoir Ib. Et puis, euh, bon, euh, bienvenue, Monti, j'avais pas vu. Bienvenue. Euh, je vais aller voir si j'ai pas quelque chose pour nettoyer l'objectif. Quand même. Parce que ça m'énerve. Ouais j'ai un petit quelque chose donc je vais vous mettre en, en mode stand-by pour couper la caméra et euh, je reviens quand j'aurai enlevé la glace de l'objectif. Ok normalement, décidément c'est un peu le live de la loose là ce soir. Ah non c'est bon. Ouais, je m'attendais pas à ce que l'air soit... C'est peut-être juste ma respiration en fait, mais euh, les, les deux appareils photos sont complètement couverts de glace. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi humide alors qu'il fait aussi froid. Euh, du coup... Live de Stardust à 2h, lancement de la Falcon Heavy pour les couches tard. Ah ben c'est bon à savoir, euh, très honnêtement je dormirais, mais c'est bon à savoir ma tasse était c'est gelé euh... ah, je pas à voir où est le niveau de la ouais, il était temps que j'arrête c'est Delta 4 c'est un lancement de quoi d'ailleurs j'avoue que je suis, je suis pas de beaucoup les, euh, les lancements de fusées hein. je me tiens en courant quand je vois ça passer mais je suis pas à la recherche d'infos mais clairement, deux heures, euh, ouais, non, moi, je serais en train de dormir. <rire> bon, et puis, euh, mine de rien, là, je, sais, je sais pas depuis combien de temps je suis en live, du coup, vu que le, le timer est, est tout pété. Euh, je, je sais pas, pas au bout de combien de temps ça avait couper, coupé. On et... ah, a mis la, la batterie, batterie en mode full l écho, l écho, mine de rien, de rien ça tient. Ça tient plus que, que, que je me l'aurais pensé. Bon, je suis en train, train de penser à un truc tant que j'y suis. Euh, Il y a des personnes. Euh, J'ai pas de, de modo. pas que j'en qu ai besoin dans, dans l'immédiat, mais sait-on jamais? jamais. pas encore bien, bien habitué euh, à Twitch. Ok, d'accord, c'est un lancement militaire. Il y a de l'écho Ah oui, je sais pourquoi il y a de l'écho. Enfin, je pense que je sais. Et voilà. Voilà. C'est parce que la... À moins qu'il y ait une autre bêtise, mais normalement ça devrait être résolu là l'écho. C'est parce que en rebranchant par défaut, la, la capture vidéo capture aussi le son de l'appareil photo. Et du coup, euh, comme je n'utilise pas le son de l'appareil photo parce que je ne suis pas forcément juste à côté, j'utilise le micro de l'ordinateur. Euh... Ouais, c'est ça, l'écho est fini. Euh, bah du coup il y avait les deux qui capturaient et pas forcément avec exactement le, exactement le même délai ouais c'est les Géminides euh, le maximum est lundi euh, le maximum est lundi et euh, donc les ouais, tout ce week-end et puis euh, jusqu'au milieu de la semaine prochaine il y, euh, y aura beaucoup d'étoiles filantes. c'est les Géminides c'est le meilleur, le meilleur essaim d'étoiles filantes de l'année. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas les Perséides. C'est les Géminides le meilleur. Et du coup, j'étais parti essayer de voir si je peux voir combien de temps je suis, depuis combien de temps je suis en live. Bon, par contre, maintenant que le café des sciences est là, j'ai la pression... <rire> il voit à quel point c'est foutraque ce que je fais c'est pas cool j'espère que ça vous déplaît pas ouais c'est ça je sais ça marque un quart d'heure mais parce que, parce que le live a été relancé je, je sais pas si je peux voir combien a duré l'ancien avant que ça coupe Et... Non, si je vais sur la chaîne, a priori, ça se contente de m'afficher le... le live en cours. Euh... Ah, voilà. Là, je peux voir toutes les vidéos que j'ai. Du coup, le live précédent avait duré 50 quasiment 55 minutes. Eh, mine de rien, là, la batterie, elle tient... Euh... Ah ben bah, oui, si j'avais regardé le chat, j'aurais vu. Euh, j'ai annoncé le début du live à 21h sur Twitter. Ok, oh, c'est bon, ça, bon, ça. J'avoue que j'ai pas, pas fait gaffe, hein. j'ai envoyé le tweet et... Euh... et j'ai pas du tout fait gaffe alors qu'il était. Parce que comme normalement, le... Le compteur du live, ça m'affiche depuis combien de temps je suis en live. J'ai pas à me poser la question. Bon, ceci dit, ça déclenche toujours pas. Euh, alors. Personne à poil de rouge au-dessus du vert. Oui, alors euh, faut savoir que c'est un des gros problèmes entre guillemets des Sony. Les Sony filtrent beaucoup le rouge. Euh, les, le, le, le filtre donc les. Enfin, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne un appareil photo numérique, mais en gros, il y a la matrice de pixels avec des filtres rouge, vert et bleu devant. Et euh, so pardon, Sony a une a, a plus de filtres verts, donc il capture plus le vert. Alors je crois que pendant un temps, c'était enfin euh, c'est un choix, hein. c'était pour capturer des paysages bah, plus verdoyants. Ce qui, ce qui est un choix qui, ma foi, se défend tout à fait. Hein. Euh, mais du coup, il y a assez peu de rouge. Alors quand le rouge apparaît sur, euh, sur un appareil Sony, c'est que c'est très rouge. Donc là, les photos, sur les photos du Canon, le rouge est beaucoup plus intense. C'est malheureusement, euh, voilà, c'est un, un des défauts, euh, ça j'y peux rien. Il euh, n'y a, y a pas beaucoup de rouge sur les sur les, les, les semis. Je peux peut-être augmenter un petit peu la... Euh, non, je vais pas augmenté la cadence, je vais baisser les ISO. Euh, je baisse un tout petit peu les ISO. Pour éliminer un petit peu de bruit euh, vu que c'est un peu plus lumineux du <rire> mini de criquet c'est pas avec Pinocchio <rire> espèce de troll là. archibald je balance ouais, c'est bien vert mais là euh... Euh... Là il y a un arc. Je, vais... je peux même vous montrer en fait il y a un arc qui traverse quasiment tout le... la moitié du ciel. Alors je vais essayer de bouger tout doucement pour pas faire trop. Et voilà, ça fait un bel arc. D'ailleurs tiens je vais recadrer comme ça. Et ah, puis vous avez mon appareil photo en plus. Voilà. En bonus, vous avez mon autre appareil photo dans le champ. J'ai la flemme d'aller le bouger. Euh... Ah, puis je vois que vous avez aussi l'appareil photo du, du monsieur norvégien. Bon. Euh, du coup, qu'est-ce que ça disait ?« Météo n'est pas fameuse pour le week-end. Ah. » Bah écoute, fin, comme je disais, hein, comme toujours pour les, les essaims météoritiques, de toute façon, les quelques jours qui précèdent et qui suivent, ça marche tout autant. Hein. Remets un coudre. Ah putain, il a démarré son moteur, ça a pu. Une bonne petite bouffée de gazelle. avec le lac gelé, je valide. Ben ouais, ouais, ouais, je, ça pourrait être sympa. Alors, le problème, c'est que il euh, y a de fortes chances qu'une fois gelé, le lac se recouvre de neige. Donc, en fait, tu auras une grande étendue blanche toute plate. C'est pas... C'est finalement mieux quand il est pas gelé, parce que tu peux avoir les reflets sur la flotte. Fais gaffe, il y a un radar. Ou je doute qu'il y ait un radar là où je suis, non <rire> euh, ouais, Du coup, je me demande si ça ne voudrait pas le coup que je recadre l'ancien cadrage, parce que ça m'a l'air un petit peu plus... C'est toujours pas super actif, hein, mais... Non, en fait, sur la neige, tu quasiment pas de... Enfin, c'est pas que tu n'as pas de reflet, la neige va devenir verte, mais euh, la neige diffuse tellement la... Tu n'as pas de réflexion spéculaire sur la neige, enfin tu en as sur les cristaux individuellement, mais euh, euh, la neige d'un point de vue lumière, c'est n'est pas un miroir sur une surface dans son ensemble. Donc tu vas avoir, euh, tu vas avoir euh, la neige qui va prendre des teintes verdâtres, mais euh, tu ne vas pas avoir, comme là, tu, tu as les belles réflexions sur la neige.